Bonjour, voici une vidéo à propos des canaux dans l'environnement Teams d'Office 365. Dans chaque équipe Teams, nous retrouvons un canal général qui contient les onglets de conversation, de fichiers et également le plus pour ajouter des, appli des applications supplémentaires telles que le bloc-notes de OneNote, comme dans ce cas-ci. Les canaux sont en fait des sections dédiées dans une équipe pour stocker des conversations organisées par sujet, par projet, par objet de travail ou par des disciplines spécifiques. C'est à l'équipe de décider. Les canaux d'une équipe sont des endroits où chaque membre dans l'équipe peut mener des conversations ouvertes. Les discussions privées ne sont accessibles qu'aux personnes qui participent à cette conversation. Les canaux peuvent être développés avec les applications qui incluent les onglets et aussi des robots qui peuvent leur apporter une valeur ajoutée pour les membres de l'équipe. Vous pouvez créer des canaux au sein de votre équipe de classe pour organiser le travail collectif des élèves sur des projets de groupe. Notez que vous pouvez créer jusqu'à 100 canaux par équipe. vous devez d'abord accéder à une équipe de classe pour créer des canaux. En sélectionnant l'icône d'options, donc les trois petits points, près du nom de l'équipe, en appuyant là-dessus, on voit l'étoile qui nous dit que le canal est dans une équipe favorite. Ici, nous sommes dans l'équipe, je m'en vais dans le canal général. On nous note ici qu'on peut ajouter des connecteurs, obtenir l'adresse email, un lien vers le canal ou arrêter de suivre le canal, par exemple. Si je retourne à l'équipe elle-même et que j'appuie encore une fois sur les trois petits points pour faire défiler plus d'options, on voit ici que je peux ajouter un, un canal. En appuyant là-dessus, je n'ai qu'à le nommer. Dans ce cas-ci, Nouveau canal simplement pour faire un exemple et simplement cliquer Ajouter par la suite. Le canal se crée et on voit que dans l'équipe CPTIC ici, nous avons le canal général qui est là d'office comme je disais tout à l'heure et le nouveau canal tel qu'indiqué ici avec les conversations, fichiers et on pourrait ajouter euh, ce qu'on désire par la suite. Et voilà, en bref, comment nous utilisons et nous créons des canaux dans Teams d'Office 365.